Bonjour, aujourd'hui on va parler du jeu de caractère UTF-8 et plutôt, euh, plus précisément ouais, de pourquoi il est important de préciser qu'on utilise ce jeu de caractère dans un document HTML de le préciser explicitement Donc, on va regarder un exemple donc on a deux fichiers euh, HTML qui sont exactement les mêmes alors l'intérêt de ces fichiers c'est qu'ils contiennent quelques accents C'est hein. exactement les mêmes fichiers la seule différence c'est que dans la balise head d'un document, il n'y a pas de balise méta, il y a juste une, ba une balise title. Ici, on est dans le document similaire, donc la grande différence, c'est en plus de la balise méta, euh, la balise title, excusez-moi, on a la balise méta dans le head du document. Sinon, ces deux documents sont rigoureusement identiques. Alors, on précise qu'ils sont en UTF-8, et effectivement, ils sont encodés euh, en UTF-8, hein, tous les deux. Donc, on va regarder ce que ça nous donne dans euh, Firefox. Donc je fais ouvrir avec Firefox, on a nos caractères accentués qui euh, s'affichent, alors quand on utilise la balise meta, c'est normal, hein. c'est de l'UTF8, on dit qu'on utilise de l'UTF8, donc ça s'affiche euh, normalement, ça paraît logique, et sans balise meta dans Firefox, on constate qu'on obtient exactement le même résultat. Alors maintenant on va regarder euh, ce que ça nous donne euh, avec la balise méta quand on utilise un autre navigateur, par exemple, Edge, donc là, on a le bon affichage hein, avec la balise méta. Les caractères accentués euh, sont bien affichés. Et maintenant, si on regarde avec Edge ce que ça nous donne, donc voilà, et là, on tombe sur un problème de caractères accentués. C'est-à-dire que Edge a, utilisé, a essayé de décoder euh, les caractères autrement que, euh, que la bonne manière hein, qui est euh, d'utiliser UTF-8. Donc si on précise cela avec une balise méta, ça se passe bien. Et si on oublie de mettre la balise méta, on peut tomber sur ce genre de problème. Donc ça c'est vraiment très important de comprendre ça, parce qu'on peut faire ça dans un navigateur, se dire que tout marche bien, par exemple avec Firefox, et se retrouver dans un autre navigateur et avoir un autre comportement la moralité de l'histoire, bah, c'est que cette balise méta, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, euh, d'après les normes HTML, bah, c'est un impératif de l'oublier, de l'utiliser, euh, pour ne pas avoir euh, de surprises. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Euh, et puis, euh, bah, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.